Bonjour, moi c'est Lucas. J'ai été recruté chez celle-ci en tant que premier business developer sur la partie outbound en juin 2021. En janvier 2022, celle-ci a levé 55 millions d'euros et je suis passé business developer manager. C'est ma première expérience managériale. Aujourd'hui dans mon job, j'ai trois principales missions. La première, c'est de coacher et manager une équipe de quatre business developers. La seconde, c'est de structurer la partie outbound avec les équipes marketing, et les équipes à compte exécutive, notamment la recherche de cibles, la recherche d'outils et l'amélioration des discours et argumentaires commerciaux. Et la dernière, c'est de recruter les meilleurs business développeurs. L'équipe commerciale, qu'on appelle New Business chez celle-ci, est divisée en trois pôles. Le pôle des SDR, qui s'occupe de qualifier les demandes entrantes de nos prospects. La partie business développement, qui s'occupe d'aller chasser des nouvelles opportunités chez des prospects qui ne nous connaissent pas. Et les à exécutifs, qui s'occupe de closer nos prospects. En plus des compétences commerciales classiques, on recherche chez nos candidats des, des, des personnes qui vont avoir une, une forte compréhension des enjeux des entreprises, leur business model, leurs problématiques, pour bien les adresser. Ensuite, on cherche des candidats qui s'adaptent facilement, car ils vont échanger avec des interlocuteurs très variés, des CEO, des directeurs commerciaux, directeurs marketing et même des directeurs financiers. Enfin. On recherche des personnes ultra motivées, qui n'ont pas peur de prendre des portes, qui ont une énorme vivacité d'esprit et qui sont prêts à s'amuser.